Ça vient d'un projet qui a été initié en 2010, donc sur les structures de, de loisirs vendéennes, où dans ce cadre-là ont été créées la malle à Gaston, donc, euh, relative à, à l'artiste Gaston Chessac, et la malle des grands peintres, qui, euh, qui représente un grand jeu de lois géant. Et ce sont, des, ce sont des ateliers de manipulation où les enfants créent une œuvre collective. À la rencontre des artistes, donc c'est un, un projet qui se décline en trois étapes. On a euh, une phase de découverte, où les structures ont le choix entre quatre euh, ateliers de découverte différents. Donc, dans un premier temps, découverte, où là on sort euh, tout le matériel euh, de la malle, tout l'affichage, euh, les petits jeux, et les enfants vont plutôt découvrir euh, instinctivement ce qui, voilà, les artistes, ce qui les ont plus accrochés, et puis euh, à la fin de ce temps-là, on fait un petit retour sur ce qu'ils ont découvert, et comme ça, ils peuvent se positionner euh, sur l'artiste qu'ils préfèrent euh, pour la suite. Donc le premier atelier. Le deuxième atelier, donc ça va être la malle à Gaston. Donc là, c'est plutôt si on souhaite aborder plus profondément la technique et les œuvres de l'artiste vendéen Gaston Chessac. On va aborder le collage, les totems, les objets farfelus, les dessins à l'encre. Donc là, c'est plutôt une malle qui présente tout, tout le panel des techniques de, de Gaston Chessac. On a aussi un, donc, le troisième atelier qui est à la manière 2, donc là ça se présente sous la forme d'un jeu de loi géant où les enfants vont devoir fabriquer un pion dans un premier temps, faire avancer leur pion sur le, sur le grand jeu de loi et sur chaque case ils ont un petit défi à réaliser qui va être en rapport avec la technique d'un des dix artistes et à la fin on se retrouve avec une œuvre, une œuvre collective. Sur le quatrième atelier, c'est la roue des arts. Donc euh, les enfants découvrent comme sur découverte, ils découvrent l'affichage, des petits jeux, pendant une demi-heure à peu près. Et puis ils reviennent, euh, ils reviennent vers l'animateur, ils viennent piocher une, une thématique, donc ce qui est en rapport euh, ou pas avec, avec l'un des artistes, et ils vont venir tourner la roue. Donc c'est une, une grosse roue de vélo euh, qui vont tourner et elle va s'arrêter sur un artiste. Et là, l'objectif, c'est que les enfants euh, euh, reprennent la technique de l'artiste qu'ils auront découvert en rapport avec euh, le, la thématique qu'ils auront piochée et qu'ils essayent, avec le matériel à disposition, de réaliser, euh, de réaliser une œuvre. Ensuite, on a une phase de réalisation, donc une fois l'étape de découverte passée, les enfants se positionnent sur un artiste qui les a accrochés, soit à l'œil, soit en manipulant les petits jeux, donc ils se positionnent. Et donc, il y a une troisième étape dans le projet, c'est l'organisation d'une exposition donc au sein du lieu de création, ou soit dans un lieu à proximité, où là, les enfants vont vraiment réfléchir à... Comment, comment on va disposer les différentes réalisations Comment on va les mettre en valeur Est-ce qu'on suspend Est-ce qu'on accroche Donc là aussi, ça, ça, génère, ça génère de la réflexion du groupe d'enfants. Et euh, ce, durant cette troisième étape-là, on crée aussi tout ce qui est carton d'invitation et euh, affichage. Donc euh, des, des petites affiches que les enfants euh, réalisent en réutilisant les techniques euh, des artistes pour communiquer l'événement sur, euh, sur la commune. Je fais des petits points pour euh, mettre de la couleur dans ma, la maison que je suis. Moi j'ai fini Maybe you would understand better Say I've got an idea How'd you like to double date with Gina me tomorrow night c'est un projet qui vise une tranche d'âge entre 6 et 16 ans. Donc Après, on essaye toujours d'adapter les ateliers en fonction de la tranche d'âge, en fonction de la demande aussi de la structure, parce qu'en termes d'organisation, les structures fonctionnent différemment. Donc on essaye au maximum de s'adapter au public avec lequel on est, sachant s'ils ont un Passif, plus ou moins fort avec la pratique artistique. Les structures intéressées euh, par le projet donc, peuvent être donc, des structures de loisirs, des accueils de loisirs, euh, des espaces jeunesse aussi, c'est euh, complètement possible, on peut adapter le projet euh, à cette tranche d'âge aussi. On peut aussi mettre ça euh, en place sur, euh, sur le temps de l'école, c'est tout à fait probable aussi, euh, sur du temps périscolaire, mais tout en prenant en compte euh, l'organisation. Ces différents ateliers sensibilisent les enfants à la pratique artistique, au monde des arts plastiques en général. Ce qui est intéressant aussi par ce type de projet, c'est que les enfants vont vraiment développer une réflexion, une démarche de réalisation, où ils vont vraiment traduire leurs idées, mais plastiquement en réutilisant les techniques d'artistes. Alors au début un peu timide et un peu euh, suspect, enfin euh, un peu interrogé dans le coup de se dire on va peindre avec du bois ou sur du bois ou sur des palettes ou sur des cagettes ou des canettes. Donc un petit peu surpris mais en même temps tout de suite euh, avide de découvrir et euh, très intéressé par l'outil par puisque bah, ça change de ce qu'on fait habituellement. Alors je pense du plaisir en premier lieu en fait d'avoir euh, pu eux-mêmes pratiquer déjà, après la découverte aussi, parce que bah, ça fait partie aussi de la culture générale, de connaître des, des grands artistes, et puis bah, de découvrir la spécialité un peu, de leur œuvre. Et puis bah, voilà, simplement de découvrir aussi de quoi ils étaient capables, de se faire plaisir. Bah, C'est un chat qui est dans une bulle. Et... Soit le, le poisson il, euh, il, il peut pas l'attraper oui. en hein. fait et qu'il oui. est content Projet sera créer une artothèque ambulante donc qui va qui va réunir quasiment tout la totalité des, des œuvres qui ont été créées sur, sur cette année sur dans le cadre du projet à la rencontre des artistes avec un petit document qui, qui remettra le, les réalisations dans leur contexte et les structures pourront emprunter cette artothèque pour réutiliser les réalisations des enfants pour qu'elles servent à leur tour d'outils pédagogiques donc pour les structures qui, qui souhaitent mener ce type de projet. C'est un exemple de projet qu'on met en place dans le cadre, dans le cadre du projet des Francas éduquer pour demain.